Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Alors oui, je sais, les vidéos un peu particulières sur YouTube, tout le monde en fait. La vidéo de mon côté d'aujourd'hui est un peu particulière parce qu'il y a très peu de montage. Comme vous voyez, il n'y a pas de générique, pas de musique de fond. Vous verrez pour l'essentiel, moi, face caméra, face à vous, parce que je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé tout récemment en rapport avec la chaîne, un truc un peu étonnant et perturbant. J'aurais pu en faire un article en mode texte que j'aurais publié sur le réseau social Mastodon ou alors dans la partie communauté, mais je préférais en faire une vidéo parce que, bah, que j'avais envie. Tout récemment, j'ai reçu un mail de YouTube qui m'avertissait d'un signalement sur une de mes vidéos pour atteinte aux droits d'auteur. La vidéo concernée, c'est l'Ukraine, pays nazi ou anti russe, une vidéo que j'avais sortie en juin. Réclamation faite par un organisme appelé SME, que je ne connais pas, mais a priori un organisme russe, parce que la vidéo est bloquée en Russie pour atteinte aux droits d'auteur. Et le contenu protégé par des droits d'auteur que j'aurais pas respecté, c'est Slava Ukraini. Slava Ukraini, c'est l'hymne national ukrainien que je diffusais en fin de vidéo en mode générique de fin. Et là-dedans, il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que la version audio de cet hymne national ukrainien soit disant soumise à droit d'auteur, je tire de Wikimedia Commons, la bibliothèque de médias de Wikipédia, et c'est une version qui est dans le domaine public, donc librement réutilisable, parce que ses auteurs et compositeurs sont morts depuis plus de 70 ans. Alors, c'est vrai qu'une interprétation qui en est faite est récente. C'est interprétée par un orchestre ukrainien qui aurait pu mettre sa création, son interprétation sous copyright, mais apparemment, ce n'est pas le cas. La version chantée, elle est quand même dans le domaine public. Sachant que Wikipédia fait très gaffe aux droits d'auteur au copyright des vidéos qui sont diffusées, ça me paraît fiable. Donc, où sont les droits d'auteur ébrodiqués Et puis, la seconde chose qui m'interpelle, c'est pourquoi le contenu est bloqué en Russie et seulement en Russie. En quoi la Russie est la première concernée par la violation des droits d'auteur d'un hymne national ukrainien chanté par des Ukrainiens La logique aurait été de démonétiser la vidéo ou de l'interdire d'abord en Ukraine, non Et là, une idée m'est venue en tête. Alors je sais, ça peut paraître complètement délirant, mais est-ce que ça pourrait être un bot envoyé par le gouvernement russe chargé de faire bloquer toutes les vidéos qui ne vont pas dans le sens d'un propre grand officiel russe Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo concernée « L'Ukraine, pays nazi ou anti-russe », cette vidéo elle est consacrée au débat pour ne pas dire aux polémiques actuelles sur la mémoire du nationalisme en Ukraine. Alors, très résumé, depuis 2014, en Ukraine, il y a une tendance à célébrer par des statuts, par des noms de lieux, la mémoire, de personnalités nationalistes des années 30 et 40. Des personnalités qui ont pu flirter de près, voire de très près, avec les nazis. Ce qui fait que la Russie qualifie souvent l'Ukraine de pays nazi, peuplé de nazis, dirigé par des nazis, ce qui est une façon de justifier son invasion. Et donc, dans la vidéo, je sais tout ça en expliquant qu'en Ukraine, l'extrême droite fait très peu de voix aux élections, moins qu'en France, moins qu'en Russie que ces personnalités nationalistes des années 30 et 40 sont surtout vues comme des patriotes anti-russes, anti-soviétiques, dont on veut oublier les mauvaises fréquentations, que même si ces personnalités nationalistes ont collaboré à certains moments avec les nazis, à d'autres moments, elles les ont combattu, et qu'un pays comme la Finlande a collaboré militairement, officiellement avec l'Allemagne de Hitler pendant trois ans, sans que personne qualifie la Finlande de pays nazi. Bref. Est-ce que la Russie a voulu faire bloquer une vidéo qui va contre sa propagande de guerre Franchement, quand je dis ça, moi ça me paraît délirant parce que cette vidéo, elle est parlant russe, elle n'est même pas, pas sous-titrée en russe, et puis elle a eu une audience franchement faible. Hein. D'ailleurs, c'est l'ensemble de ma chaîne, de toutes les vidéos, en moyenne, qui ont une audience qui est très loin de celle de chaînes comme le Hugo Lissoir, Matador ou Nienko TV. Entre parenthèses, si ces chaînes vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. Mais bon, pour reparler de la censure officielle russe, c'est vrai qu'un bot chargé de faire bloquer des vidéos, il ne va pas regarder forcément l'audience de ces vidéos. Honnêtement, je préfère penser qu'existe une version russe de l'hymne national ukrainien, chantée en ukrainien mais en Russie par des Russes, qui à l'oreille paraît très proche de la version dans le domaine public que j'ai utilisée, une version qui, elle, est soumise à droit d'auteur, D'où la réclamation envoyée à YouTube. Ça révèle en tout cas une chose. Quand YouTube reçoit une réclamation pour atteinte au droit d'auteur, pour image choquante ou pour autre contenu légal, la plateforme ne se pose pas la question, pense que la réclamation est justifiée et sanctionne la vidéo concernée. Et quand je dis sanctionner, ça peut aller de la démonétisation à la suppression pure et simple de toute une chaîne. C'est un peu comme si dans le domaine judiciaire, dès que vous êtes l'objet d'une plainte, les tribunaux vous condamnent sans procès et sans même vérifier si la plainte est vraie. Vous me direz, les condamnations sans procès, c'est ce qui arrive très souvent dans le domaine médiatique. En même temps, cette politique de YouTube, elle peut paraître logique. Alors attention, je la justifie pas, mais il y a tellement de vidéos qui sont mises en ligne chaque seconde sur la plateforme que les administrateurs ont matériellement pas le temps de tout vérifier en détail. Donc, ils préfèrent éviter des poursuites pour hébergement de contenu illégal et ils préfèrent a priori faire confiance au signalement. Et là où c'est chaud, c'est que c'est la porte ouverte aux abus. Une vidéo vous plaît pas pour des raisons politiques, idéologiques ou même par pure jalousie et là vlant signalement pour atteinte au droit d'auteur. Ce genre de signalement très limite limite est arrivé au Défacator il y a quelques années sur une de ces vidéos consacrées à la démocratie. Mais heureusement et encore heureux vous me direz, c'est les objets de ces sanctions peuvent faire appel, enfin faire appel en tout cas contester la sanction, ce que j'ai fait. J'écris YouTube en informant que le fichier souhaitant en soumis à droit d'auteur est dans le domaine public et là j'attends leur réponse. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant. Je profite qu'on soit très bientôt à Noël pour vous souhaiter un bon Noël, un bon Nouvel An. Faites pas d'excès, portez-vous bien. On se retrouve le 1er samedi de janvier pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao